Hello à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'une question que m'a posé Sandra dans la famille Solopreneur qui est comment fixer un prix pour un produit, un service qui soit juste qui soit juste, ça veut dire qu'il permette à notre client d'être satisfait de ce qu'il a pu payer et que nous, nous puissions vivre de notre... Euh, business. Alors si euh, vous ne me connaissez pas, c'est Lingen, auteur du livre Le Guide du Blogueur. Donc je forme les indépendants, les entrepreneurs à vivre de leur passion. Euh, ma réponse, ça se fait en plusieurs étapes. La première chose que je vais vous partager en fait, c'est ma mentalité. Pendant très longtemps, je me disais, faut que je vende des produits à un prix que je pourrais même vendre à ma mère. C'est-à-dire que si ce produit-là, si cette formation-là, si cette session de coaching, je ne pourrais pas la vendre à ma mère, c'est que ce n'est pas bon. Sauf que je dois un peu revenir sur cette réflexion. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est totalement biaisé. C'est-à-dire que bah, ta propre famille, tu n'as pas envie de facturer ta propre famille parce que euh, émotionnellement, vous êtes connecté, vous voulez le meilleur de votre famille. Okay c'est comme voilà, le boulanger. S'il euh, Si y a, euh, ça, la, la maman du, du boulanger qui arrive, elle ne va pas lui facturer un euro la baguette. Okay. Ça paraît logique. Donc, cette réflexion-là, elle est compliquée parce qu'autant il faut avoir de l'empathie, de la compassion, de l'amour pour ses clients, mais autant nos clients ne sont pas des membres de notre famille. Et plus on a cette mentalité qui est d'aider notre client euh, à donner le maximum, quitte à moi moins gagner, bah moins notre business va se développer et moins on va s'enrichir et moins on pourra continuer notre business tout simplement. Il faudra qu'on l'arrête à un moment donné. Comme moi, ça m'a mis en difficulté de penser comme ça. Et en fait, ça m'a même poussé à un moment à me dire, allez, je préfère ne rien vendre plutôt que d'avoir le stress de vendre et de mettre un prix que les gens trouvent trop cher, etc. etc. Donc, il y a d'autres manières de réfléchir à partir de là. La première, c'est de réfléchir en termes de prix du marché. Okay C'est-à-dire que si vous les vendez, euh, une session de coaching de développement personnel pour aider les gens dans leur vie amoureuse et que vous allez sur 5, 6, 10 sites de coach et que vous voyez que ça se situe entre 100 et 150 euros vous pouvez à peu près en déduire que voilà ils ont fait les devoirs à votre place que bah, si vous devez fixer un prix ce sera entre 100 et 150 euros si vous le fixez à 1000 euros c'est un peu bizarre et si vous le fixez à 50 euros bah, si les autres le font pas c'est qu'en fait ça vous permet pas de vivre de le fixer à 50 euros okay donc, vous pouvez utiliser cette méthode qui est le prix du marché. Et le marché, pour un produit mature, a à peu près raison. Okay Aujourd'hui, une voiture, ça coûte un tel prix parce que ça permet à l'entreprise de faire suffisamment de bénéfices pour faire de la recherche et développement, pour payer les salariés et les gens pour acheter. Et les, la concurrence fait que bon, le prix est plus ou moins juste, que vous soyez d'accord ou pas. Donc ça, c'est une méthode de réflexion, le prix du marché. Deuxième moyen de réfléchir à la chose, c'est à partir de combien vous pouvez vivre de votre activité. Si je vous dis qu'une voiture, il faut la vendre à 500 euros parce que c'est le prix du marché et que vous, vous voyez bien qu'en vendant 500 euros, vous n'allez pas vivre de votre business, il bah faut soit la vendre plus cher. Okay et si on vend plus cher, il bah faut adapter aussi le produit et la stratégie derrière ou soit faut pas se lancer là-dedans. Parce que si vous n'êtes pas rentable, si vous faites vos calculs dès le début et que vous voyez que vous n'êtes pas rentable, il bah ne faut pas faire ce business-là. Okay? Et si ça vous tient vraiment à cœur, moi je vous invite plutôt à vous lancer quand même, mais à un prix plus cher, mais en, en adaptant évidemment le produit. Donc ça c'est une chose aussi, c'est quel est le seuil en dessous duquel vous n'allez pas gagner d'argent. D'accord Autre moyen de réfléchir à la question, c'est quel est le retour sur investissement de mon client Combien va-t-il gagner suite à l'achat de mon produit. Donc typiquement, euh, est-ce que mon client euh, va payer un Uber 30 euros Qu'est-ce qu'elle va, qu qu va gagner en échange de ces 30 euros bah, Si ces 30 euros lui fait économiser une heure de son temps et que par exemple c'est lui-même un indépendant qui facture 100 euros de l'heure, bah, une heure économisée, c'est 100 euros d'économisé. Et 100 euros d'économisé ou de voilà, d'économiser Contre 30 euros, bah, ça les vaut. Okay un autre exemple, euh, si, je veux, euh, si je suis euh, garagiste et que je dois acheter un outil, et cet outil-là coûte 10 euros, okay, cette manivelle ou quoi que ce soit, coûte 10 euros, mais que l'utilisation de cet outil me permet de réparer plus de voitures, bah, au final, ce, ce coût-là, ce, ce, cet outil à 10 euros, va me rapporter peut-être 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros. Donc dans ce cas-là, pour celui qui vend cet outil, il pourrait plutôt la vendre à 100 euros si vous êtes sûr que vous pouvez faire gagner votre client 200, 300, 500 euros. Okay Donc le retour sur investissement est euh, positif. Autre piste de réflexion, c'est votre positionnement. C'est-à-dire que, et ça c'est un peu sensible, c'est-à-dire que si vous voulez travailler, par exemple, si on prend l'exemple du développement personnel euh, pour les couples, si vous travaillez avec des mégastars hollywoodienne, des stars du cinéma, de la chanson, et que vous facturez 100 euros de l'heure, la personne va se dire, « Ah, mais vous êtes, pas, vous êtes un débutant. » Parce que la personne gagne des millions d'euros et vous, vous proposez de changer sa vie, de l'aider à sauver son couple pour seulement 100 euros. Et donc, en fait, le bénéfice et l'enjeu est tellement énorme que pour cette personne-là qui est millionnaire, hein, je prends ce cas précis-là, 100 euros, c'est tellement disproportionné à l'enjeu en fait ça va être ridicule et qu'elle voudra pas travailler avec vous par contre si vous proposez la même prestation à 1000 euros bah à ses yeux ok 1000 euros la session si je prends 10 sessions c'est 10 000 euros ça peut potentiellement sauver mon mariage là ça a un sens pour quelqu'un qui est millionnaire donc aussi adapter votre tarif par rapport à votre clientèle la clientèle que vous visez d'accord si vous les visez plus bas des gens parce que vous, votre business est d'aider les gens et que vous voulez aider un maximum de gens et que vous voulez vendre des e à 10 euros, d'accord c'est bien, faites-le à 10 euros parce qu'à 50 euros personne va acheter. Par contre attention à 10 euros vous avez intérêt à en vendre un max. ok. Donc évidemment la bonne réflexion c'est de faire un mélange de tout ça et de manière pratique mon conseil c'est bah, si vous hésitez par exemple à vendre votre session de coaching entre 30 et 100 euros, bah, commencez à 30 euros. Et puis, rien ne vous empêche le mois prochain de passer à 40, à 60, à 90. C'est comme ça que moi, je suis passé de, je sais pas, je faisais du 50 euros la session de coaching à 300 euros à la session de coaching. J'y suis allé par étapes. Donc, dans le doute, plutôt que de ne rien faire et de se dire, oh, je sais pas, je sais pas, commencez par la fourchette basse. Et vous montez, et vous montez petit à petit. Ça va vous rassurer et vous donner... Confiance. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez vous-même poser des questions et trouver de l'aide à vos questions les plus difficiles, celles qui peuvent vous aider à doubler votre chiffre d'affaires, à gagner du temps, à être plus épanoui dans votre vie professionnelle, bah, je vous mets le lien en dessous pour vous inscrire à la famille Solopreneur en nous rejoignant. Un des nombreux, nombreux bénéfices, c'est de pouvoir poser chaque semaine votre question et moi je réponds personnellement. à à cette question comme comme cette vidéo où je réponds à sandra et donc euh, si vous nous rejoignez il y aura un groupe facebook où du lundi au mercredi vous pourrez poser vos questions et le vendredi vous aurez votre réponse euh, ce sera moins cher que du coaching avec moi du coup <rire> allez ciao ciao à très bientôt et euh, bah, si vous aimez cette vidéo likez abonnez vous etc ciao